Salut les jardiniers, aujourd'hui on va planter les poireaux, alors c'est parti Ça. So. tu coupes, les verres, Clic. voilà, un poireau de près, nettoie, coupe le vert, Clic. enlève les blancs, les racines, hop, et voilà, un deuxième poireau, peu de près. Allez, maintenant action, on va le faire à deux, hein. il y en a 250 <rire> à faire. Une grosse botte qui nous attend là-bas. Alors une botte de poireaux, de sang. Et tu replantes. Au dernier trou. Et tu secoues Et... Hop. Comment planter les poireaux C'est pratique ça comme appareil ben, Je vais peut-être pas droit là mais on s'en fout C'est pas un jardin euh, de Napoléon hein <rire> Jardin de Versailles Voilà. voilà, et après comment on fait Ah, tu veux, que je... pour faire voir Ouais. Alors, en quelques poireaux, bien nettoyés, déjà préparés au préalable, et puis qu'elle est posée. Clic, Caillou. Clic, comme ça il y, y, y aura du blanc ça va combien par route, on va voir. Pas de tranchée à faire, c'est moins fatigant. Ça s'appelle faire les poireaux à l'eau. 22. enfin les poireaux à l'eau, tu fais une tranchée, tu les mets dedans allongés, carrément allongés, et tu les arroses. Ah ouais et après, ils se redressent. Moi j'appelle ça les poireaux hein, à l'eau euh, fait euh, à e... ma façon. À l'huile. <rire> là tu arroses dans les trous, c'est ça, C'est pareil que c'est... Ouais. Il ils vont te trancher. Avant je faisais des tranchées et tout. J'ai une journée à tout faire, vais, euh, préparer tout le terrain et après je, je le planté le lendemain. C'est moins compliqué comme ça. Et ça pousse aussi bien. Hein. Et le dernier. Et voilà. Et après, il ne reste plus qu'à replanter tout le reste. Ouais. On va mettre tout là. Et après, arrosage. Et ça se rebouche tout seul. Buter. Par après, hum. comme tu butes, il faut, il faut calculer deux pieds. Entre, entre chaque route. D'accord. Comme ça, ça te sert à buter de ce côté-là et à buter de ce côté-là. Ainsi de suite. Alors, deux pieds. Et vers je le voit bien la tête. qu'il y a eu un coup de motobineuse. <rire> Voilà, on a terminé de planter les poireaux et de les arroser. Donc je vais vous montrer ça. Ok. Voilà, on a mis trois routes ici. En tout, il y en a 250. Deux routes là, entre les pieds de tomates. Trois routes ici. Et trois routes là. La citrouille, tu ne la prends pas si, il faut la prendre. Hein. Là, là, là, je pense pas qu'elle va grossir plus. Hein. Non, ouais, regarde, gars, est... il n'y en a même pas d'autres. Un ouais. gros là ça fait longtemps qu'elle a un gros épul. Elle a lâché ouais. le bon. <rire> <rire> <tire>, Clac. Tiens, <rire> <rire> comme ça, ça trompe. avec la queue, mesdames. Ouh. C'est <rire> bien Ouais. Je ah, <rire> <un> <rire> oh, vois <rire> ça. Oh Ça une creuse comme dans au cerveau. <rire> <rire> de millions par an mais <rire> on, est <loin. rire> on est heureux on a eu de l'herbe par euh, un gars de la mairie ah, qui tombe bon. l'herbe donc on va récupérer l'herbe pour le tas de compost au jardin allez c'est parti et voilà le travail de tas de compost agrandi comme jamais plein d'herbe Bon voilà, c'est fini pour aujourd'hui. A bientôt, mettez un j'aime et abonnez-vous à la chaîne YouTube. Salut <rire>